Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration avec l'utilisation des effets chemin et notamment cloner le chemin original. J'avais déjà fait un tuto là-dessus mais je trouve que c'est intéressant de, de revoir ça. Euh, L'avantage là c'est, voilà, si je veux, donc là j'ai un cœur, si je veux une étoile avec ce même effet là, tout simplement je sélectionne mon étoile, je la place à l'arrière-plan je combine ici avec le cœur et au miracle, hop, automatiquement, bah, j'obtiens le, le même effet, le même traitement. Quoi. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc on va voir bah, comment, comment faire tout ça. Donc je clique ici sur « Créer un nouveau document ». Je vais sélectionner l'outil euh, « Créer des cercles et des ellipses ». Donc je crée mon cercle en, en, en cliquant sur « CTRL. Voilà, de façon à avoir un cercle parfait. Je convertis mon cercle... En effet, chemin, donc je clique sur F2 ou ici l'outil dételer les nœuds. Ici, convertir l'objet en chemin. Alors je vais ici sélectionner ce nœud en appuyant sur CTRL et en cliquant sur la poignée là. Hop, vous voyez, je supprime la poignée. Je vais supprimer ce nœud ici. Donc soit je sélectionne le nœud et je clique là, soit je clique sur SUPRE. Moi je vais cliquer sur SUPRE. Je me mets au mieux, je clique sur la ligne et je supprime ici le segment. Voilà. Donc je sélectionne ce nœud là, je déplace vers le bas. Je clique ici sur la poignée en appuyant sur CTRL et je monte la poignée ici. Voilà. Comme ceci à la verticale. Ici je vais monter un petit peu la poignée. Voilà. Donc là ben, j'obtiens la, la moitié du cœur. Je vais peut-être descendre un petit peu ça. Voilà, comme ceci. Donc je duplique cet objet, alors dupliquer c'est CTRL D ou je clique là-dessus, je fais un retournement horizontal, Hop. je déplace vers la gauche, Voilà. je sélectionne ces deux objets avec SHIFT ou je fais un carré de sélection et je vais dans chemin et je fais combiner. Je clique maintenant sur ici l'outil dite les nœuds. Euh, alors je crois que là c'est voilà, les nœuds ne sont pas bien, bien liés ben, je vais sélectionner ces deux nœuds ici et je vais faire joindre les nœuds voilà ils sont bien joints maintenant je sélectionne, je vois que j'ai 4 quatre, euh, quatre objets plutôt 4 nœuds je dirais moi voilà ceci étant fait je fais apparaître la palette ici remplissage et contour je clique ici pour avoir un remplissage indéfini contour indéfini je place cet objet sur le côté il va me servir donc de modèle et à partir de cet objet je vais créer mon premier clone en cliquant là dessus tac donc mon premier clone est créé pardon je lui mets une couleur comme ceci je vais maintenant dans les effets chemin je clique ici sur le petit plus automatiquement maintenant Inkscape m'ajoute cloner le chemin original je reclique sur plus et je vais ici cliquer sur assurer voilà donc là hop j'obtiens donc des petites hachures ici j'ai des petits petites icônes qui me permettent voilà celui du bas le losange de réduire la distance entre les hachures comme ceci voilà là, ça me permet de déplacer mes hachures je vais augmenter alors ici les épaisseurs donc je vais mettre euh, je vais mettre 4 ici je valide je vais mettre 4 en dessous aussi Claque, 4 4 c'est plus épais et 4 voilà. donc je vais maintenant appliquer la couleur bah, une petite couleur rouge hein. donc je clique sur ma couleur rouge alors ma couleur ne s'applique pas, voilà c'est bon donc je vais dupliquer cet objet Hop, je vais supprimer ici la, euh, la chure je vais supprimer le remplissage, je clique sur la croix. Par contre, je vais ajouter en appuyant sur Shift et sur la couleur ici rouge, je vais ajouter, vous voyez, le contour. Donc maintenant, je vais cliquer sur le petit plus et sélectionner Croquis. Je fais Ajouter. Voilà. Je vais laisser euh, comme ceci par défaut. Je sélectionne cet euh, objet avec les hachures que je duplique, CTRL D, et je vais appliquer. Alors, je vais appliquer. Je fais apparaître donc la palette remplissage et contour Et je vais appliquer un flou voilà, de, de 2 avec une opacité à 50%. Elle est à peu près 51. Voilà. Donc je déplace un petit peu sur le côté et je place tout ça vers le bas. Voilà. Mon petit cœur est fini. Et bien maintenant, tout simplement, si je veux rajouter euh, une étoile, je sélectionne mon étoile, je crée mon étoile comme je veux, comme ceci. Je l'arrange avec les différentes options d'Inkscape. Je vais mettre cette branche. Voilà. Je place cet objet à l'arrière-plan. Je clique mon objet clone. Et je fais chemin combiné. Et voilà, tout simplement. Maintenant, je n'ai qu'à sélectionner le. Par exemple, si je veux supprimer le cœur, eh bien, je sélectionne tous les nœuds ici du cœur que je supprime et j'obtiens voilà, mon étoile avec, avec les effets que, que je souhaite avoir. Voilà pour ce petit tuto. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.